R2, où es-tu passé Eh, hey, oh, par ici r 2 des 2 viens ici tout de suite Ce n'est pas le moment de faire des pitreries Te de suivre oh, Pourquoi devrais-je suivre un tas de rouillé Comment oses-tu me dire ça Je devrais te faire désactiver Viens, va par là, pauvre tas de virages Il va regretter de ne pas m'avoir écouté, ce sale petit avorton électronique R2-T2, je sais que tes capteurs auditifs me détectent oh, Pourquoi je continue à m'encombrer de cette tranquille M'excuser Et pourquoi donc Petit tas de cambouis ingrats Je ne sais pas ce qui me retient de partir sans moi. Hein oh, tu n'oserais pas. Oh, très bien, si cela peut te ramener à la raison, je. Eh bien, je m'excuse. Pourquoi Mais tout c'est sais très bien. Pourquoi C'est toi qui. Et... Oh, très bien. Je. Oh, je m'excuse pour les insultes. Oui, oui, toutes. Maintenant, rentrons avant de manquer de batterie. Maintenant, rentrons avant de manquer de batterie.